Euh, pou, pou, pou, pou, pou. Benzithio-benzisothiazolinone. Mentilisothiazolinone. Ça ne présage rien de bon, tout ça. Il y a des composants chimiques qui font très, très peur. Alors j'ai fait ma petite recherche. Hein. Ces deux trucs-là, c'est irritant, allergisant et surtout euh, toxique pour les milieux aquatiques tu cherches une recette de produits vaisselle aussi efficace qu'un produit industriel tu as toujours rêvé de faire mousser tes assiettes de, de laver tes bols de choc à pic sans abîmer la planète j'ai une recette faite pour toi allez c'est parti on va s'installer confortablement dans sa cuisine on va commencer par mettre son tablier et vous allez verser 1,5 litre d'eau dans une casserole que vous allez mettre sur le feu. On y va Alors, vous ajoutez au litre 5 d'eau 30 g de savon de Marseille, soit l'équivalent de 5 cuillères à soupe si vous les utilisez en copeaux. Vous ajoutez 70 g de savon noir liquide, soit l'équivalent de 6 cuillères à soupe. Ensuite, vous mettez 2 cuillères à soupe de cristaux de soude que vous trouverez dans un magasin spécialisé ou dans un magasin de bricolage et ensuite euh, deux cuillères à café de bicarbonate de soude. Là, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire où ça se trouve. Si vous voulez un produit moussant, vous ajoutez deux cuillères à soupe de SCI. Le SCI est un tensioactif qui est fait à partir de noix de coco. Il n'est pas irritant pour la peau et il est biodégradable. Alors, sachez que ça va beaucoup plus mousser, certes, mais ce n'est pas parce que ça mousse que ça lave plus. Donc, si vous voulez vous en passer, je vous y encourage. C'est quand même un produit fait à partir de noix de coco et on sait que la noix de coco ça vient d'un peu loin, donc son empreinte carbone n'est pas anodine. Maintenant que vous avez mélangé tous ces ingrédients et que vous obtenez un liquide homogène, vous retirez la casserole du feu et vous pouvez rajouter 20 gouttes d'huile essentielle de citron. Si vous êtes enceinte ah. ou si vous avez des enfants en bas âge, vous oubliez l'huile essentielle. Alors à ce stade, voilà, votre produit vaisselle est prêt. Mais bon, on sait bien que dans une casserole, ce n'est pas très pratique pour une utilisation quotidienne. Alors ce que vous allez faire, c'est vous allez prendre un contenant, par exemple un ancien contenant de produit vaisselle que vous allez pouvoir recycler, donc c'est parfait. Vous prenez un entonnoir et vous allez verser dans votre contenant euh, en verre ou en plastique, euh, ce produit vaisselle qui est dans la casserole. Allez, moi je vous laisse. Si vous voulez tester la recette, n'hésitez pas à marquer vos retours dans les commentaires en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas qu'on peut sauver le monde tout en restant dans sa cuisine. Salut